Aujourd'hui, on va se retrouver pour un mini vlog octobre. J'ai combiné des plans qui s'étalent sur deux jours. J'ai eu deux jours de tournage pour une série télé en tant que figurante. Du coup, je vous avais prévenu que j'aurais pas eu le temps de filmer pendant ces deux jours-là. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog octobre. Le programme d'aujourd'hui, c'est journée shopping, puis détente devant la télé. J'ai commencé par me faire épiler les sourcils parce que là, il était temps. Et après un délicieux KFC, on s'est posé devant Rings of Power, l'avant-dernier épisode. Plus qu'une semaine et c'est déjà terminé. Petite séance câlin de chat parce que la en thérapie, on aime ça. Je vais vous faire le petit haul de ce que je me suis acheté aujourd'hui. Quelques vêtements principalement. J'ai tout trouvé et à C&A et je commence par cette paire de gants qui me servira pour les verts, c'est des gants tactiles. J'ai trouvé un sous aussi, euh, dans les couleurs de l'automne, qui me plaisait bien. Un jean mom dont je suis absolument amoureuse. Et aussi une jupe que j'aime tout autant, niveau longueur elle est parfaite, ni trop longue, ni trop courte, elle ne remonte pas trop, j'adore. Pour ce qui est des mangas, je me suis pris le tome 10 d'Arte, il faut toujours que je lise le tome 9, mais j'aime tellement cette série que je les achète quand même. Il y avait aussi le tome 1 et le tome 4 de Wandering Witch, une saga que j'aime beaucoup, que je ne possède pas encore, mais ayant lu les tomes 2 et 3 dans mon ancienne librairie, je me suis acheté le 1 et le 4, et je compléterai plus tard. Ce soir je sors retrouver mes anciens collègues, du coup, petit get ready with me en accéléré. Ce sera déjà tout pour ce bloc octobre. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas une vie non plus trépidante. Je n'ai pas 20 000 choses à vous montrer. Mais j'espère que vous avez passé un petit moment agréable quand même en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour le prochain bloc octobre. Allez, ciao